Zombies, Salut tout le monde, c'est parti pour la découverte du RPG Noob Les Sans Factions qui est disponible sur Steam depuis le mois de juin. Ce jeu s'inspire de la licence Noob de la série mais aussi des BD et des livres. Si vous ne connaissez pas Noob, je vous conseille de regarder la série qui est d'ailleurs gratuite. Un jeu dit tour par tour, en licence française Transmedia, créé par Fabien Fournier et Anne-Laure Jamais. D'ailleurs, merci euh, Fabien pour m'avoir envoyé la clé du jeu, je vous remercie beaucoup. Un RPG bourré d'humour développé par Olydi Game et Black Pixel Studio et édité par Holidri Studio. Concernant le pitch du jeu, euh, je trouve pas mieux que vous mettre, et c'est la première fois que je fais ça, une vidéo Trailer où on voit euh, effectivement les développeurs qui vont vous expliquer le jeu. Ça dure une minute, deux minutes, et vous allez voir c'est super bien expliqué. Rien ne vaut une explication de développeur, d'autant plus que c'est des Français. Donc je vais le mettre en avant euh, plutôt que moi qui vous fais du blabla. Donc je vous montre la vidéo tout de suite. Bonjour à tous. Nous sommes la société toulonnaise Olidry qui exploite la licence Noob depuis bientôt 13 ans et nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau projet de RPG dans l'univers de Noob intitulé « Les 100 factions ». Financé par notre communauté à l'aide d'un crowdfunding record d'Europe sur Ulule en 2017, avec plus de 1 million de récoltés et 17 733 contributeurs, ce jeu est une histoire originale, écrite par Fabien Fournier et Anne lange les auteurs de la licence rouge, et développée par le studio nîmois Black Pixel, avec Philippe Cardona et Florence Sorta au graphisme 2D, Fanat Pack pour les cinématiques, et Benjamin Oziel à la musique. Il s'agit d'un RPG classique au tour par tour, qui reprend les codes des jeux vidéo de ce type qui ont bercé notre enfance de trentenaire, avec pour originalité de vouloir simuler un MMORPG dans un RPG, avec des phases in-game et IRL. Double et sans faction relate l'aventure de quatre joueurs débutants formant la guilde de Rush, composée du néogicien Baster, rêvant de devenir joueur professionnel, de Drake, son meilleur ami et berserker gaffer, de l'ambitieuse et parfois arrogante mais jouant la classe carton ancienne, et enfin de Logs, élémentaliste naïf et rêveur, passionné de cuisine. À E4, ils espèrent arriver rapidement niveau 100 et débloquer leur classe légendaire pour intégrer l'élite des joueurs d'Horizon, leur MMO préféré. Pour se hisser parmi les joueurs HL et marcher sur les pas de la célèbre ville de Noob, ils devront accomplir des quêtes à la fois dans le jeu et dans la vraie vie, affronter les ennemis du Lord d'horizon, collectionner les familiers, chevaucher des montures épiques, compléter leur arbre de talent et enfin monter les étages de la terrible tour Galamadria Bouillac. Alors, j'ai trouvé très sympa de vous mettre cette petite vidéo de présentation euh, fait par les développeurs eux-mêmes. Hein, donc, je vous le rappelle, ils sont français, donc mettons-les en avant. Ça vaut le coup. Donc, comme je vous expliquais, c'est basé sur non seulement des BD, mais aussi sur une série. Série française, donc comme si, celle que vous regardez à la télé, que vous pouvez retrouver gratuitement sur la chaîne YouTube. Personnellement, moi, quand j'ai regardé un petit peu, euh, ça me fait penser à la série Camelot. Voilà, euh, au niveau des... Bah, évidemment, pour les amateurs de Camelot, je vais me faire incendier. Mais enfin, voilà, quand j'ai vu ce, ce, quelques épisodes de la série et de suite, ça m'est venu à, à l'esprit la série Camelot. Voilà, donc on va, je vais vous montrer ça vite fait, puis on passe au gameplay. On se retrouve donc sur la chaîne YouTube de Noob, la chaîne officielle de HolyDri. Vous l'avez ici sur la gauche. Donc, il y a quand même 327 cas d'abonnés. Euh, vous pouvez retrouver dans les playlists au niveau euh, ben, des saisons. Donc, par exemple, si je viens à cliquer, je vais faire une vidéo au pif, comme ça, vous pourrez voir un petit peu l'univers. Moi, je vous le redis, hein, ça m'a fait penser à Camelot. Ne me sautez pas dessus pour me dire ça. Donc, euh, on, va, on va cliquer au pif, comme ça, vous verrez. Donc, c'est tiré, comme je vous dis, le jeu d'une série qu'ils ont mis en place eux-mêmes, comme ça a été expliqué euh, dans, la, dans la vidéo que je vous ai mis juste avant le, le, le gameplay. Et là, je vais juste vous montrer un petit bout, un petit bout de l'épisode pour pas vous spoil. Alors, on va en cliquer un au pifomètre, au on va dire, allez, euh, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop celui-ci. Salut, Salut tout le monde. Désolé pour le retard, il fallait que, que je fasse une de quête de Farming avec, avec mon rival. Ça on est là depuis à peine 5 minutes. Bien, nous allons pouvoir commencer notre réunion hebdomadaire au titre de l'alliance temporaire entre la Guilde et de Justice et Rockstar. Gaia, quoi de neuf, neuf du côté du de, la de la Coalition, coalition ben, ben pas grand chose. Grand chose hein. toujours, toujours aucun signe avant-coureur d'une mise en place des donjons éphémères. Et pareil du côté du de l'Empire. Les développeurs semblent plus occupés à renforcer la sécurité d'Horizon 4.1 que, que de préparer, préparer la prochaine, prochaine extension. Ça, ça peut se comprendre. comprendre. Quand on voit le bad buzz que le fake newsgate a engendré, ils ont tout intérêt à ce que ce genre de choses ne soit plus, À juste titre, en tant que espion, les, les rivaux constituent mon commerce. J'ai mis des années, années à, créer à créer ces identités et à gagner la, la confiance, confiance des guides que je, je sentais. D'ailleurs, en parlant de ça, je, je soupçonne certains de mes conseillers ayant mystérieusement disparu d'être des agents doubles. Très que C'est quelque chose Absolument rien. Et Zarkal Non, non, certainement pas. Et Kirstin les Ouais. Mais de Ouais. En tout cas, la, la disparition, disparition des droits aura au moins pas une chose, faire le ménage. Fini, c'est tout, tout, tout pas filtré. On va enfin pouvoir comploter tranquillement. C'est quand même fou que, que ce hacker soit parvenu à avoir simultanément tous les backups de NeuroPathorten. Ils n'ont vraiment aucun moyen de restaurer nos avatars effacés. J'ai contacté Ted pour dégosser une intervention, mais il a refusé. Randra il m'a quand même confirmé que Felix n'avait pas usurpé sa réputation. Les données sont bel et bien perdues pour toujours. toujours. Et je suppose qu'il n'y a aucun moyen de prouver l'implication de d'Adminska. Malheureusement non. Son crime restera impuni. C'est bizarre. Serait-ce une pointe d'admiration que je sens poindre dans ta voix Ce n'est pas de l'admiration, mais, mais de la motivation. motivation. J'ai hâte de lui rendre mon aîné pièce. Attention à ne pas aller aussi loin que lui. Si tu vas sur ce terrain-là. Oui, finir, en Mais Philotri ne sorte sort jamais, jamais du, du cadre, cadre légal, et ce, ce sera amplement suffisant pour mettre à genoux la vie de jeu Programme Master. master. Il, Il est, est hors de question qu'il qu reste numéro un avec de telles méthodes. Sur ce point, nous sommes bien d'accord. Puisque nous en pas sommes à aborder le, le thème des de Programmasters. J'ai oublié dire que Fias qu Glitch, alias Caesar éprouvait quelques qu difficultés qu à transmettre son shonen spirit à ses petits protégés. Ça n'a rien de surprenant. Ils font ils tout, tout un cinéma avec leurs soi-disant « potes secrètes », mais Et ça consiste juste à faire preuve d'esprit d'équipe. Mais, mais ça, c'est une starlette, là. Elles en sont incapables C'est vrai que jusqu'à maintenant, ils se sont montrés plutôt individualistes. Donc, Donc si on fait ça, ça écoute... On, on pourra pas compenser, compenser l'avantage que le transhumanisme leur confère. En tout cas, le fait d'avoir leur réflexe les déculé quand leur avatar les armées, les armées, a est désarmé n'a rien d'insurmontable. Je confirme, Phantom a prouvé qu'avec une bonne défense, on pouvait contrer leur trans. Et Amaras a décoméditant en le bloquant avant qu'il s'enflamme sur son clavier. Maintenant que l'effet de surprise est passé, les, les choses en ce qui peu, Améliorer leur, leur, capacité. leur capacité IRL par biais de la technologie il ne les dispensera pas. Des limites imposées par ce même Il faut les pousser à utiliser leurs armes et leurs pouvoirs pour augmenter leur DPS. Si on y arrive, ils, ils seront soumis au délai imposé en entre deux actions, et leur super, super vitesse ne leur servira plus, plus à même. rien. Mais n'oublions nous pas, pas que les viroles sont vulnérables, vulnérables tant qu'ils ne sont pas niveau 100 et full stuff mmh, J'ajouterais que, que nous avons affaire à des joueurs professionnels aux ressources illimitées grâce à leur sponsor et le court-circuiter leurs réflexes les exacerbés, les exacerbés ne sera probablement pas suffisant Peut-être pas, mais, mais c'est un, un, ce, un début. Sur ce, je retourne sur le continent, continent d'Orne. C'est aujourd'hui que je dois faire mon rival D'ailleurs, j'hésite entre un tank et un healer. Je ne vous en montre pas plus. Voilà, vous voyez un petit peu l'univers. Euh, avec de l'humour, on se retrouve un petit peu habillé dans le médiéval. C'est pour ça que ça me fait penser un petit peu à Kaamelott. Après, bon, l'histoire n'a rien à voir puisque ça raconte l'histoire tout simplement du jeu. Donc, on va se retrouver, maintenant que je vous ai montré un petit peu euh, les, euh, les développeurs du jeu, les acteurs de la série qui sont autres aussi que les concepteurs et développeurs du jeu. Euh, en plus, français, on va dire français, F, français de A à Z, donc surtout à ne pas oublier. Et bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite sur le gameplay du jeu. On va partir en mode normal. Mettons les jeux français en avant. Alors, Adam, allez Martine, fais passe de tête, tu feras mieux la prochaine fois. Martine, il n'y aura pas de prochaine fois, c'est le dernier tournoi des sports de l'année. Et je me suis encore fait éliminer au premier tour, je jette l'éponge. Alors voyez ici, si vous regardez les, les schémas, euh, enfin les dessins plutôt, euh, sur la droite des dialogues, vous pouvez... Si vous faites une comparaison avec la vidéo YouTube de la série, retrouvez euh, les personnages de la série en réalité. quoi. Donc ils se sont vraiment calqués sur leur personne et ça je trouve ça très sympa. Et c'est mes bourrés et truffés d'humour. On continue. Adam ne dis pas ça, devenir joueur professionnel est notre rêve depuis qu'on est gamin Toutefois, petit bémol au développeur, il est dommage euh, plutôt euh, que de lire un texte, je dirais en bas, qui n'y pas eu un vocal, dans le sens où vous pouviez faire parler vos personnages, j'aurais trouvé ça super sympa, peut-être que ça va être mis un petit peu plus tard, hein. Ça, j'aurais peut-être une réponse de votre part, euh, mais ça aurait été sympa plutôt que des dialogues écrits, qu'on puisse avoir par exemple les sous-titres pour les malvoyants ou les malentendants, les sous-titres à pouvoir les régler, mais aussi, euh, voilà, qu'on ait les voix plutôt que de devoir lire. Ça, ce serait le petit bémol que je mets pour l'instant. Alors, ne dis pas ça, devenir joueur professionnel est notre rêve depuis qu'on est gamin. J'ai testé tous les types de jeux vidéo et à chaque fois, je suis là à riser des autres participants. Il faut se rendre à l'évidence, je suis une noob. Un noob T'es dur, t'es quand même pas si nul. Max Middle. Si je peux me permettre d'être un noob, n'est pas une fin en soi. Hein euh, C'est pas très poli d'écouter les conversations des gens. C'est vrai. Mais votre ami a l'air sur le point d'abandonner pour de mauvaises raisons et je pense pouvoir l'aider. Connaissez-vous la guide de Noob mmh, Non, jamais entendu parler. C'est un groupe de six joueurs, si catastrophiques qu'on les évitait comme la peste. Eux aussi étaient la réside de tous et ça a duré des années. Dites donc, euh, vous êtes sûr de vouloir euh, lui remonter le moral Tous. Tous les incitait à baisser les bras, mais ils ont tenu bon en progressant à leur rythme et aujourd'hui sont devenus si célèbres que des statues ont été érigées à leur effigie. Des statues, ou ça, ici à Toulon Eh oui, un petit hommage à leur petite ville d'origine, Toulon. Pas dans, la pas dans la réalité, dans le jeu, sur horizon 4.2, peut-être pour être précis. Le MMORPG qui a explosé tous les records en nombre d'abonnés Celui-là même et maintenant, ceux qui raillaient, la Guine de Noob font des captures d'écran de leur avatar en train de poser devant leur statut. C'est gentil, mais euh, les jeux vidéo massivement multijoueurs, hein, ça fait pas partie du domaine de l'esport. Toi, t'as pas lu le dernier numéro d'Avatar Magazine L'extension 5.0 Horizon va justement faire entrer ce MMORPG dans le monde de l'esport. La presse spécialisée ne parle que de ça. C'est moi ou écouter aux portes est une pratique courante dans ce cybercafé vous feriez mieux de vous dépêcher d'aller acheter Horizon 4.2 et de monter votre avatar jusqu'au niveau 100 avant que l'extension 5.0 ne sorte. Vous avez raison cette fois, euh, je sens que c'est la bonne. Merci monsieur, merci mesdames. Viens madame, les magasins vont bientôt fermer. Hein Marty attends, pas si vite. Anna Gonagal, monsieur, mesdames, Ouh, on dirait qu'ils s'adressent à des vieux. <rire> il, faut que ça commence à, il faut que ça commence à faire pas mal d'années qu'on joue Il faut dire que ça fait pas mal d'années qu'on joue Pardon, pardon, pardon, pardon. S'ils si décident d'intégrer la communauté d'Horizon 4.2 Ça va leur faire un choc quand ils ré réaliseront qui on est On se retrouve donc dans un petit magasin de jeux vidéo Où on va devoir acheter Alors, bon, moi je joue à la manette alors, tout au long du jeu, vous verrez apparaître ces icônes au-dessus de votre personnage. Ce sont des icônes d'interaction. Lorsque vous voyez ce genre d'icône, appuyez sur la touche de confirmation pour interagir avec l'élément à proximité. Donc, il y a quatre euh, petites icônes en haut. Donc, dès qu'on les voit, il suffit d'appuyer sur la touche correspondante. Donc là, citadin, bonjour. On sait tout, apparemment. Alors, le vendeur. Bonsoir, désolé, mais je suis sur le point de fermer. Ce sera rapide, on voudrait deux boîtes d'horizon 4.2. Excellent choix, c'est un classique. Vous savez déjà dans quelle faction vous allez jouer Aucune idée, on ne savait même pas qu'il y avait de faction. Laissez-moi vous éclairer. Vous aurez le choix entre l'Empire, qui prône une harmonie entre la magie et la technologie. La technologie Je croyais que c'était un univers d'héroïque fantasy. À la base, c'était le cas. C'est pour ça que l'Empire est en guerre contre la coalition, qui veut que la magie redevienne la seule puissance à régir le monde d'olidri Ah ok, euh, ça va pas être facile de choisir. Et c'est pas tout, il y a une troisième faction, l'ordre. Eux, ils veulent surtout qu'on laisse tranquille. Leur truc, c'est le libre arbitre et la nature. Laissez-moi deviner, c'est un genre de peuple elfique Dans le mille, les syrianiens ont... Les syrianiens ont effectivement des oreilles pointues, mais interdiction de critiquer, c'est la faction que j'ai choisie. Ok, je garde pour moi les vannes sur les hippies. Voilà vos boîtes, je vous laisse réfléchir à votre future faction. Merci pour le cours accéléré. Pas de quoi, je ferme la boutique et je fonce me connecter, peut-être à plus tard sur Horizon 4.2. Alors, on va sortir... Il se fait tard, on devrait rentrer avant que nos parents s'inquiètent. Tu as raison, si on veut tester Horizon 4.2 dès ce soir, mieux vaut pas les contrariés. Hein. On se donne rendez-vous à 22h, ça nous laissera le temps d'installer le jeu et de manger. C'est noté, je lance la visioconférence à 22h. A à tout à l'heure, merci. Alors, je me retrouve donc chez moi. Et... Donc vous pouvez visiter, hein, si vous voulez, la petite cuisine. Oh, ça fait un petit peu mélange Animal Crossing, là, cette affaire-là. Euh... Hop, l'ordi. tu t'as pu installer Horizon 4.2 Oui, d'ailleurs, merci la fibre, parce qu'il y avait pas mal de mises à jour à télécharger. Pareil ici, encore 3% et je suis prêt à lancer le jeu. Ça me laisse le temps de te faire un petit débriefing. À propos de quoi De la guide de Noob J'en ai profité pour me renseigner à leur sujet. Les six membres en question sont Gaia, Omegazel, Sparadra, Arteon, Quet et Ivy. C'est ça leur pseudo, vas-y raconte. Dans les grandes lignes, quatre d'entre eux sont devenus célèbres en obtenant des armes légendaires uniques. Ce MMORPG propose des objets uniques, ça doit être hyper compliqué d'en choper un. Tu l'as dit, ils ont galéré, mais écoute ça. Aujourd'hui, Gaia est la joueuse la plus riche du jeu. Et... Ah, attends, l'installation est terminée. Cool, on aura le temps d'en reparler. reparler. Connectons-nous. Ok, au fait, on prend quelle faction T'as une préférence J'aimerais bien être dans la même que la guide de Noob. Ben, donc, plutôt l'Empire. Va pour l'Empire. A tout de suite sur le canal de discussion de réseau 4.2. Bienvenue en Olydris. Au l'univers se trouve la planète mère, Arthuris. L'une de ces nombreuses lunes, jadis régie par la source du néant, fut conquise par l'alliance des sources de la vie et de la mort. Grâce à la pierre des anges, ces entités de nature divine remodelèrent cet astre à leur image et le rebaptisèrent Olydry. Elles scellèrent le néant dans les tréfonds, créèrent la flore, la faune, les humains et leur permirent de puiser dans leur flux magique. Mais un événement inattendu vint perturber cet équilibre que l'on pensait immuable. Une nuit, un mystérieux vaisseau venu d'un autre monde s'écrasa dans la baronnie des Lucans. Au fil des générations, l'étude de cette épave donna naissance à une puissance nouvelle appelée technologie. Afin de contrer cette science venue des astres, les plus fervents défenseurs de la magie formèrent la coalition. Une guerre éclata révélant l'existence d'un peuple oublié et d'un flux magique inconnu, baptisé « Infini ». Aujourd'hui, Olydry est divisée en trois factions. L'Empire, prônant une harmonie entre magie et technologie. La coalition, inspirant à un retour à l'équilibre originel voulu par les fondateurs et l'ordre, rejetant le règne des sources de la vie et de la mort au profit du libre-arbitre. Baster Drake, je vois que tu as gardé ton pseudo habituel. J'ai fait la même chose. Mon, mon néogicien s'appelle Baster. Drake, c'est pratique. Par contre, c'est quel genre de classe un néogicien C'est un Olydrien qui a subi des modifications génétiques. Il n'a plus accès à la magie. Mais ses sens et ses capacités physiques sont démultipliées. Il est expert en technologie. Pas mal J'avoue ne pas être allé jusque là. Quand j'ai vu passer la classe Berserker dans l'interface de création d'Avatar, j'ai immédiatement cliqué dessus. Je te reconnais bien là. <rire> Allez, formons un groupe et lançons la première quête. Vous avez maintenant accès au journal. Vous pouvez consulter votre journal à tout moment depuis le menu. Le journal vous permet d'être... À jour sur l'histoire principale et ses enjeux, n'hésitez pas à l'ouvrir si vous avez un doute sur vos objectifs. Ici, on a accès à notre inventaire. Ici, à notre équipement, on va regarder. Alors, inventaire, donc on a ici tout ce qu'on a sur nous l'accoutrement de néogicien, les friteurs, des potions. Voilà euh, en bas <coughs> la force, la stamina, les pouvoirs, euh, les différentes. Euh, technique d'attaque qu'on va avoir donc pas de soucis jusque là au niveau de l'équipement on l'a vu donc on peut choisir quand on va looter des choses choisir le personnage avec lequel on va équiper ce qu'on a trouvé alors soit Buster soit drake au départ au niveau euh, donc là vous voyez pour l'instant j'ai en arme un effriteur et un accoutrement de géomicien j'ai pas trop de force hein. euh, on verra ça après au niveau de Drake, donc le bistouri est mal habile et je suis habillé avec la frusque du maraudeur. On revient. Et donc on va se balader un petit peu. Alors, euh, je vais découvrir en même temps que vous, comme ça pas de souci. Alors, point de sauvegarde. Ces stans vous permettent de sauvegarder votre progression lorsque vous interagissez avec. Vos points de vie et de mana sont également restaurés. Pensez à interagir avec ceux. Que vous verrez afin d'éviter de vous retrouver dans une situation délicate bah ben écoute on va sauvegarder voilà alors on va se balader un petit peu alors ça me fait penser aussi au jeu que j'aime beaucoup qui est secret of mana trial of mana etc des petits jeux comme ça euh... Un petit peu rétro, mais sympa. Vous avez obtenu 60 crédits. Ok. Alors, faut se balader. faut fouiner. On n'a pas de map. Alors, on a un PNJ ici. Soldat Progis. Salutations en tant que nouvelle recrue. Voici votre première mission. Si toutefois vous l'acceptez, trouvez le soldat Ryan. Afin qu'ils vous in inscrivent dans les registres de l'Empire, quand ce sera fait, vous recevrez votre prime de bienvenue, Soldat Ryan, le film, bouclin clin d'œil à eux, bien joué. Ok, ça roule là Pourquoi il se passe rien D'après le tutoriel, le roleplay est très important dans ce MMORPG. Le roleplay On va devoir jouer la comédie C'est conseillé pour favoriser l'immersion, mais ce n'est pas obligatoire. En revanche, les personnages non-joueurs ne réagissent qu'aux mots-clés. Là, par exemple, il faut dire quête acceptée. Bonne chance. Alors, première quête. Faut que je lui parle à lui. C'est une blague ou quoi C'est le type juste à côté. Au début, c'est toujours super facile. C'est pour nous apprendre comment fonctionne le jeu. D'accord, mais là, quand même... Ah, néogicien Baster, Berserker Drake, je vous attendais. Notre faction est fière de vous compter dans ses rangs. Voici votre prime de bienvenue. Tout l'honneur est pour nous, soldat Ryan. Nous sommes reconnaissants de recevoir une telle récompense. Pas la peine d'en faire des caisses, en plus tu joues hyper mal la comédie, on dirait un acteur de web-série sur Hein, euh, Tu as raison. Oublions cette histoire de roleplay et concentrons-nous sur les mots-clés. Le personnage non joueur propose une nouvelle quête. Je lance. Si tu répètes personnage non-joueur à chaque fois qu'on en croise un, on va pas s'en sortir. Utilise le sigle PNJ, comme tout le monde. C'est vrai, j'ai toujours eu du mal à me familiariser avec le champ lexical des MMO RPG. Maintenant que vous êtes fiers, partisans de l'Empire, voici une quête à la hauteur de votre rang. Un vide-bandit appelé Siffleur se cache dans cette forêt. Il est à l'origine de nombreux larcins. Les villageois, de une tourne, sont excédés et nous demandent d'intervenir. Comme nous sommes débordés, nous avons besoin que vous trouviez cette crapule et que vous la capturiez pour nous. Quête, siffler le bandit, trouver et capturer, capturer, siffler le bandit. Quête, acceptée. La forêt abrite le redoutable bandit siffler. Il pille les marchands qui empruntent les sentiers jusqu'au village. Pourrez-vous l'arrêter Retrouvez-moi au village de Puyne-Tourne une fois votre mission accomplie. Ok alors, il y a d'autres petits persos là. Tronix. Je viens à peine de comprendre que les avatars avec un curseur en forme de triangle au-dessus de la tête étaient des joueurs. Je les confondais avec les PNJ. Ok, donc les petits triangles qu'on a au-dessus de la tête. Là, voilà. Ça veut dire que c'est d'autres joueurs. Mais là, pour l'instant, bon, c'est pour le tutoriel. Donc, pas de souci, c'est un autre joueur aussi. Nexon. Un jour, je serai le meilleur éleveur. Je parcourrai la map monde tout entière. Je traquerai avec exploit les, les familiers et leurs mystères. Ok. Ah. Alors, ce qui m'a fait rire dans cette première quête, c'est. Euh, c'est vrai que souvent, quand on joue à des MMORPG, on est, on est souvent un petit peu la, la, la servante ou le boy, comme on dit euh, dans le sud, le boy de service. Euh, des fois comme ce PNJ euh, qui nous a donné la première quête nous demander de retrouver le soldat Ryan qui n'est autre qu'à deux pas de lui d'où le petit clin d'œil qu'ils ont fait en disant c'est une blague c'était le à côté, combien de fois on a ragé dans, dans le DRPG en disant mais attends il peut le faire lui-même mais il est juste à côté le mec quoi enfin, bon, je... bien joué pour ça aussi bien bien joué le petit clin d'œil est sympathique alors ici et eh bien ce n'est pas trop tôt Espérons que ces deux péons ne soient pas trop lamentables. « C'est qui ces PNJ hyper désagréables des ennemis ?»« Des ennemis T'as entendu ça, Barthémius Bar Celui-ci n'est même pas capable de reconnaître les deux alchimistes les plus célèbres de l'Empire. »« Tu es bien trop humble, Nostaria. Nous sommes des somnités dans tout l'univers. »« Évidemment, mais j'avais peur qu'en mentionnant un espace aussi vaste, le vide intersidéral niché entre leurs deux oreilles, ne se mue en trou noir et nous aspire tous. » Eh oh, c'est pas bientôt fini Lancez votre foutu quête et laissez-nous passer. Quelle impolitesse On daigne accorder un semblant d'importance à ces êtres unicellulaires, et voilà comment ils nous remercient. Ma consternation est à son paroxysme. Enfin bon, inutile de tourner autour du pot et envoyons-les ramasser des globos rosporums sur le champ. Des globos qu'est-ce que c'est Quel ignare Il ne sait même pas que ce sont des champignons qui poussent dans la forêt depuis une tourne. Je ne, ne serais pas surprise qu'il tombe des nues en se rendant compte que les viscueils en raffolent et qu'il qu est extrêmement difficile de les cueillir avant que ces limaces les gobent goulûment. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il faut courber les chines pour les ramasser. Je suis épuisé rien que d'y penser. Viens, Nossaria. Allons nous reposer à la taverne depuis une tournée. Je te suis, Bartémulus. Quant à vous deux, dépêchez-vous de nous rapporter Huit globules pour hommes. Je vais écorcher le nom, c'est obligatoire. Pour que nous puissions sauver le monde. Euh. Quête acceptée Là aussi, petit clin d'œil, euh, quand on a des jeux RPG où ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. D'où le, le, le petit clin d'œil qu'ils ont fait en disant Bon, c'est bon, on a compris, on n'est pas neuneux. L'air de dire, voilà, on n'est pas débile. En euh, Envoie ta quête, quoi. Qui n'a pas ragé là-dessus Aussi, levez le doigt. Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas beaucoup parmi vous. Euh, je les Changeons de faction et allons les taper. C'est temps, mais l'extension 5.0 consacrée à l'espoir va bientôt sortir. Si on veut être au niveau 100 d'ici là, chaque minute compte. Ok, donc faut qu'on ramasse des champipis, des champignons. Alors, ici. Il faut qu'on en ramasse 8. À... 2. C'est super fluide. Hein. Moi, je, je, je vais sauvegarder. Hein. Voilà. Alors, des champignons. Putain ça brille là, je peux rien faire, non Et je peux pas sauter Alors voilà, là ce sont les phases de combat Quand on a ce vitre truc il va falloir se fight Alors premier combat Entrez en contact avec un ennemi à déclencher votre premier combat Ceci se déroule au tour par tour pour vaincre vos ennemis, vous disposez de deux personnages, Baster qui est le néogicien, sa classe se base principalement sur ses objets équipés ainsi que sur des grenades et des pièges que lui seul peut utiliser. Et de Drake, un berserker, il accumule de la rage lorsqu'il subit des dégâts ce qui lui permet d'utiliser certaines compétences, en plus de ça, plus ses points de vie sont bas, plus il devient fort. Vous pouvez voir le, dé le déroulé du combat sur le timeline en haut de l'écran. Celle-ci est découpée en deux parties, le tour actuel et le tour suivant. Chaque personnage peut faire un nombre défini d'actions représentées par les icônes sur le timeline. Une fois la dernière action effectuée, on passe au tour suivant et ainsi de suite. Les compétences. Lorsque c'est à l'un de vos personnages de jouer, vous pouvez sélectionner une compétence ou un objet à utiliser dans le panneau ci-dessous. L'état de vos personnages est représenté à droite de l'écran. Jetez-y un coup d'œil régulièrement pour savoir si vous avez assez d'énergie pour lancer un sort, si vous êtes affecté par des altérations ou simplement surveiller vos points de vie. Alors, c'est donc... Ah, euh, je crois que c'est... Je ne sais plus son nom à hein, lui. Alors, ici, on a la rage, mais on ne peut pas l'utiliser pour l'instant. On a des soins... Fuir, non On va faire primaire Ok, là ça change, donc c'est le tour par tour, euh, donc euh, technologie attaque au pistolet ou utiliser la nano technologie de l'armure pour se soigner, hein, c'est d'un soin, euh... attaque au pistolet, donc c'est ça au tour par tour, vous allez devoir choisir un petit peu, euh... à chaque fois c'est un personnage qui va attaquer puis l'autre après, donc là on a une victoire et on a des récompenses, 36 crédits et une sève gluante ok ben, on continue notre petite recherche de champignons pour la découverte on peut pas ah, on a un coffre ici vous avez obtenu coupe fin 1 ok ah, peut-être euh, ouvrir notre inventaire. Oh. au niveau de l'équipement ça va être dans l'inventaire non ça m'étonnerait ah, le coupe fin c'est pour le euh, c'est pour drake apparemment donc on va l'équiper euh, alors ça me donne 13 d'endurance 14 de force l'intelligence l'armure etc faut bien fouiner hein alors, on a eu 60 crédits combat combat combat alors ce coup ci c'est lui qui va attaquer en premier alors ça on n'a pas le choix hein. alors primaire vas-y one shot avec la nouvelle arme qu'on lui a donné avec la nouvelle arme pardon qu'on lui a donné en one shot victoire on a 36 crédits une sève duante. Ok. alors ici c'est un autre joueur Kimi 30. Ans. Certains points d'eau nécessitent une monture aquatique pour être en D'autres ne sont pas très profonds et peuvent être parcourus à pied. Il ne faut pas avoir peur de se mouiller pour explorer chaque recoin. Ok. Euh, je cherche des champignons mais pas que. Hein. Hop. Si je peux passer, il y en a un là. 5. 5. combat, on en a deux ce coup-ci, hein. alors, euh, l'arrache, je ne peux toujours pas la mettre, on va choisir euh, la, la fleur en premier, hop, hein. one shot, avec elle, Ouais, C'est la bébête de, de taper. Elle m'a provoqué des saignements. À petit à petit, il va y avoir d'autres personnages hein, qui vont se joindre à notre équipe, bien sûr. Et puis, ça va aller, plus les monstres vont être compliqués. Évidemment. Donc 72 crédits, 7 gluante, on, on est à 168. Hein. Ok, on va essayer de rien oublier. Coffre euh, champignons. si 6 sur 8, ah. là on a eu, euh, je peux pas passer par là. On a eu euh, des soins, je pense. Cette petite herbe elle me gêne parce qu'elle elle a, elle a des étoiles, on doit pouvoir faire quelque chose après. Le mage noir, je suis à la recherche d'objets sertis de pierres rutilantes. Peu importe leur nature ou leur valeur du moment que ça étincelle. Ne me demandez pas pourquoi. Ok, donc ça on l'a vu. Hop. Donc on continue notre chemin. Essayez de ne pas passer à côté d'objets, hein, comme euh, bah, des crédits, des choses comme ça. Des coffres qui sont cachés. Bon, certes, ils nous font des champignons, mais bon... bon... Ici, on a la possibilité de sauvegarder, on va le faire. Voilà. Alors... C'est vrai, elles clignotent ces petites herbes-là. On se dit qu'il faut les ramasser à tout prix. Il faut bien regarder aux alentours. Hein. Ça, me fait, ça, ça me fait vraiment penser à Secret of Mana en jeu. Hein. Et j'adorais ce jeu. On va avoir un combat, je pense, là. On va pas pouvoir l'éviter. Alors, c'est la bestiole qui attaque en premier, ce coup-ci, d'accord Donc, on va toujours faire primaire. Hop, hop. One shot. Alors, au début, ça va, c'est simple, hein, c'est facile les combats. Mais croyez-moi, après, je, je pense qu'à mon avis, euh, au niveau des, des, des boss, ça va être du costaud. Ok. Bon, on a one shot là. On a un petit champi ici. 7 sur 8. On a notre huitième. Parler à Bartémulus. Bar Il ne faut pas que je revienne en arrière, hein, j'espère. Hein. On a notre combat. Alors, euh, c'est la, la bestiole qui m'attaque d'abord. et avec elle ben, le petit serpent là enfin, limace pardon à la limace d'attaquer alors c'est tout gentil au début je vous le redis hein, mais ça va se corser hein. on a level up on est niveau 2 Est-ce qu'il faut que je retourne en arrière je, je pense pas. Hein. Potion de soin. Un coffre ici. Crinière ennuagée. D'accord. Et c'est quoi les crinières euh... composantes d'artisanat. Donc on va pouvoir faire de l'artisanat aussi. Ok. Intéressant. Tout ça m'a l'air bien complet. Ici, euh, j'ai quelqu'un. Je peux prendre le pont là. Ouais. Bonjour. Vivement que je puisse pêcher. Je ne vais faire que ça quand j'aurai appris ce métier. On va pas pêcher aussi. Ça, j'en rappelle pas de la pêche. Hein, par contre, hein, dans les jeux, c'est pas mon dada. Hein. Euh, ici, je peux passer. Pas On n'a pas vraiment de cartes. Hein, euh... Siffleur le bandit, youhou, trop facile, cet idiot doit toujours être en train de chercher ses crédits. C'est lui, on a trouvé siffleur le bandit. Quoi Je suis repéré mmh, J'ai manqué de prudence. Vite attaquons, attaquons, aïe aïe aïe, je ne vais pas y arriver. Vite attaquons-le avant qu'il ne prenne la fuite. Alors ça va être un peu chaud que nos limaces, je pense là. Hein. Euh, alors c'est lui qui attaque en premier, bon moins 20, ça fait mal. Hein alors est-ce que je peux utiliser la rage? non pas encore hein. ah ouais je lui fais beaucoup moins mal que lui hein, quand même hein. oh il ne manquerait plus que je meurs Il a esquivé. Il a esquivé la vache encore niveau viande de vache, comment ça va. Il va pas m'esquiver tous les coups quand même. Voilà. Récompense. 240 crédits et un casque de recrue. On va aller voir ça. Quête complétée, siffleur le bandit. Aïe, c'est bon, je me rends. « Ah oh, Vous avez attrapé Siffleur le bandit Toutes nos félicitations !»« Ça faisait des mois que ce vil faquin nous filait entre les doigts. Nos supérieurs seront ravis. »« Il va de soi que nous leur ferons un rapport détaillé et que tout le mérite vous reviendra. »« Bien entendu, nous ne sommes pas du genre à nous attribuer les exploits des recrues. »« Voici votre récompense. Bonne chance pour la suite. »« Merci. »« Un instant, on a failli oublier le plus important. »« Quoi donc hein ?» « La devise de notre faction, pardi. on est censé l'enseigner aux recrues. »« Mais oui, où avions-nous la tête ?»« Répétez après moi, les ennemis de l'Empire doivent périr. »« Euh, les ennemis de l'Empire doivent périr. »« Les ennemis de l'Empire doivent... Euh... »« Non, non, non et non, ça va pas du tout, c'est un cri de guerre. »« L'un de vous doit donner l'impulsion et l'autre doit finir avec conviction. »« D'accord, je commence. » Les ennemis de l'Empire doivent périr Formidable Quelle fougue hein. Les partisans de l'ordre et de la coalition n'ont qu'à bien se tenir. Vous êtes fin prêts On compte sur vous pour porter haut les couleurs de notre faction. J'espère que j'ai pas réveillé mes parents, elles mon cri. Ok, donc on a gagné 240 crédits. On a obtenu 53 d'XP. On continue un petit peu. Alors, euh, est-ce qu'il faut que je retourne au, au point de sauvegarde Parce Au niveau de la map, je ne vois pas euh, d'informations. La petite boussole là pour la sauvegarde. Bon, je pense qu'il faut qu'on qu qu se dirige, hein, je vais y arriver, vers euh, la petite porte à droite champignon là je pense hein. on a un combat là on va pas le refuser ça nous fera monter un petit peu il ya un coffre aussi alors c'est la bête qui va attaquer en premier ok alors à ah, one shot voilà, ça doit être la zone de départ pour nous expliquer bien, bien comment fonctionne le jeu, etc. Quoique, ce n'est pas très compliqué. Mais euh, j'ai bien peur qu'après, ça se corse. Hein. Ok, donc on a un petit coffre ici. Alors, les rafleurs explosives. Ok, donc c'est pour elle. Hein. Je vais lui mettre à elle. ça me provoque euh... j'ai deux armes donc je peux équiper deux armes c'est pas mal ok des soins je ne sais pas comment je vais aller là bas honnêtement si je regarde ma boussole en haut à droite, euh, il faut que j'arrive à passer de l'autre côté, là. Ah, combat. Bah oui, c'est vrai qu'il y a des les points d'eau on peut... Il y en a certains où on peut passer. Donc là, c'est nous qui attaquons en premier. Ok, one shot. Les limaces, maintenant... Ouais. On a deux armes avec la... Le personnage de gauche, là, vu qu'on a équipé les deux, on aura le choix. Donc, euh, des crédits et de la sève du hant. On va essayer de trouver cette porte et on en restera là de cet épisode découverte, je dirais. Moi, je le trouve très bien, très sympa. Je le continuerai sûrement sur Twitch. Euh, vous me donnerez vos retours, bien sûr, en commentaire, ce que vous en pensez. N'oubliez pas que c'est un jeu français. De A à Z. Donc... Euh... Oh là, regardez la bête en bas. Regardez la bête en face. Il va falloir qu'on affronte ces grosses bébêtes là. Je sais pas, c'est un mélange de sangliers. Ouais, c'est sanglis. J'espère que c'est pas tout de suite. Alors, ici, il n'y a rien. Ouais, c'est un jeu français, donc il faut le soutenir. On n'a pas beaucoup euh, de jeux français. Euh, euh, voilà, Et puis là, en plus, il ils, ils, ils, ils a été réalisable grâce au support de la communauté, comme cela vous, vous a été expliqué. Donc je vous encourage vivement ben, tout simplement à vous y pencher dessus et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On va quand même essayer de trouver le point. J'ai vu qu'il y avait une limace, donc je vais sûrement avoir un combat à moins que j'arrive à l'éviter. Non, c'est une fleur. Une fleur. Je vais aller au combat parce que ça me fait monter l'XP et ça me fait monter aussi euh, voilà, de level. Ok. Bien que maintenant les limaces... Euh les one shot. Ah, on a une nouvelle. Euh... On avait une nouvelle compétence. Ok. Victoire. Récompense. 36 crédits et une save du hante. Ok. Alors. Euh... Je sais pas trop. Je vois des portes à gauche et à droite. Hein. Je vois pas trop où me diriger, pour être honnête. Bon, ça, c'est d'autres joueurs. Molina, il y a un campement non d'ici. Continue de te diriger vers l'est. Ok. Une Le limace. Combat. La limace, maintenant, il hein, y en a deux. Alors, hop. Hein. On va essayer, Drake effectue des mouvements rapides, augmentant son esquive. Ok, donc là on attaque et là on esquive. Bon, on va attaquer. Hein. Ok, one shot. Et elle, attaque soit au pistolet, attaque au pistolet à main. Ou la nénotechnologie de l'armure pour me soigner. Bon, on va l'attaquer avec celui-là parce que je pense que. Ah non, on pas one shot. Ah, tiens. On aurait peut-être dû attaquer avec l'autre. Bah ben écoute, ce coup je vais t'attaquer avec ça. Voilà. Les récompenses 72 crédits, 2 sèves gluantes. C'est un jeu qui s'adresse autant aux plus jeunes euh, qu'aux plus vieux, hein, honnêtement. Hein. C'est très sympa, hein, très très sympa. Hein. Pas hésiter à se balader. Euh... C'est zen, c'est relax. Hop, moi je continue à ramasser euh, des champis alors qu'on ne demande plus. Hop, euh... Oh non, non, non, non, non je ne veux pas me battre contre la limace, on va l'éviter. Sinon la vidéo va durer, durer deux heures. pas euh, des choses oh non non non non non je voudrais éviter trop les combats on les a vus là bon après évidemment plus l'équipe est grande euh, je veux dire plus euh, d'autres personnages vont nous rejoindre donc ils auront d'autres capacités hein excusez moi je viens de voir des vaches <rire> la tronche du taureau et des vaches quoi ok alors lui je dois rester là à surveiller nos vachons ok surveillez les vachons euh, ici je suis venu ici pour récolter quelques globos pour mon père ok récolte récolte Alors ici on a une petite euh, charrette est ce qu'on peut faire quelque chose il y a du loot ouais donc faut vraiment fouiner dans tous les recoins A voir après, il euh, y a un campement, donc on est au campement, on va aller voir. A voir après euh, comment les mobs vont évoluer, si hein, c'est des gros mobs. Euh... Et quels aventuriers vont nous rejoindre Moi aussi j'étais aventurier autrefois, comme je me retrouvais à garder l'entrée d'un élevage au vachon. Ok. Ici. Alors ça c'est un autre joueur apparemment. Alors c'est... Attention, quand je dis un autre joueur, c'est incorporé dans le jeu. C'est pas. Euh, voilà, c'est pas euh, un autre joueur. Là, je ne suis pas en train de jouer en ligne, hein, qu'on soit bien d'accord. Static Fear 3. Cette forêt est gigantesque. Je fais une pause. Ok. Les vachons sont très affectueux et faciles à dresser. Alors, si, je dois, si je dois me mettre à dresser des vaches, on est mal barré. Ici, on a tout un tas de PNJ. Je m'ennuie dans ce camp. Je veux retourner à. Puis ne tourne. Ok. Toi. Les campements sont des zones safe. Où tu peux t'absenter sans craindre les monstres. Mais je parie que tu le savais déjà. Oui. Ben enfin non. On ne savait pas pour ce jeu que les campements c'était ça. Mais ouais on a souvent des zones safe. Donc là à la limite. Ben, vous faites une pause. Vous laissez votre perso là. Il n'y a pas de problème. Vous êtes tranquille. Ok. On peut rentrer dans les... Non. On ne peut pas rentrer dans les, dans les tentes. Alors. Je vais parler à lui. Hein, ouais. Donc, on va descendre là. Ah, j'ai pas vu la limace. On va faire la limace. Donc, c'est elle qui attaque en premier. Il euh, y a la fleur qui. Non, c'est à moi. Euh... On va se faire la fleur en premier. Ouais. Voilà, one shot. Et au niveau de la limace. Euh... On va y aller au coup de pistolet machin. Là. Voilà, one shot. Victoire. On faut fouiner. J'espère qu'il ne faut pas que je revienne au, au, au tout début hein, de, la, de la map pour valider la quête euh, des ou des, des, des, des trucs. Alors on est à la plaine de machin là. Pichoon 75 2015. Si tu as peur des monstres, tu peux atteindre ici. Cet édifice nous protège. Ok. Donc, hop. On va save. Je vais faire une nouvelle sauvegarde. Et donc là, c'est une zone où il y a des nouveaux monstres. Alors, on va tester ça, puis on en restera là. Il y a aussi apparemment, là, des nouveaux euh, métaux. Je pense qu'on va pouvoir miner et tout, mais... Euh, je vous avouerai que les, les, les nouveaux monstres me font un peu peur. Et on en restera là-dessus. J'attends bien sûr en retour vos commentaires. Ce que vous en pensez. N'oubliez pas que c'est un jeu français. Il hein. faut supporter ça. Euh, parce que on a énormément de concurrence. Donc, euh, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si la découverte vous plaît, bien sûr, il faudra en voir un peu plus. Dites-moi si vous voulez en voir un peu plus du let's play. Euh, à ce moment-là, je, je ferai plusieurs épisodes de découverte. J'attendrai vos retours pour ça. On va tester juste au niveau de euh, ce vilain pabou là. Comment ça se passe Je vais me faire éclater si ça se trouve. Mais bon, il a l'air super, euh, super euh, chaud. Alors, attaque canalisée. Certains ennemis ont la possibilité de lancer des attaques canalisées. Celles-ci sont plus puissantes, mais nécessitent un tour de jeu complet avant d'être exécutées. Cette canalisation est représentée par un sablier. Vous pouvez l'interrompre, grâce à des sorts que vous débloquerez plus tard dans l'aventure. Attention, c'est le sablier rouge, cette attaque ne peut être interrompue. Donc pour l'instant, apparemment, on n'aurait pas les... les attaques. Oui, fais-moi lui. Euh, ok. Est-ce que je peux euh, frappe qui draine une partie des dégâts infligés Non, je peux pas utiliser la rage. Hein. Alors, ben, écoutez, on va y aller à la hache. Ah, on lui fait quand même pas mal. Hein. Hop. Il va nous foutre un autre shoot, hein, c'est à lui. Cochoboule Ah, j'avais pas vu le nom de la de la bestiole Cochoboule. Euh, allez, on t'achève. Voilà. Victoire pour pasteur et Drake. On a levé up, on est passé niveau 4. On a pris 62 crédits et une viande fraîche. Alors, on va regarder au niveau de l'inventaire juste euh, à quoi correspond euh, la viande fraîche. On a une nouvelle... Euh... Je l'ai mis ça pourtant. La viande de fraîche, c'est où Alors, sélection. LBRB, ouais, non, mais... Là, on a les potions de mana, les potions de soins. L'équipement, les armes, les armures. Ok. Carte artisanat. Alors, on a... la, la Ça, c'est pour faire de l'artisanat. Composant d'artisanat. Ok. Les quêtes. Euh, alors faut vraiment que je ramène les, euh, les champignons Faut que je ramène les champignons au début Non. Hein Non. Ouais c'est ça. Faut que je ramène les champignons au début en fait. Oh, la blague. Bon bah écoutez en tout cas moi je vais le faire de mon côté. Si vous voulez en savoir plus ou en voir plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Euh, il est disponible sur Steam, ne l'oubliez pas. Allez aussi voir la chaîne YouTube que je vous ai montrée. Et puis écoutez, en tout cas moi c'est une bonne découverte. Je vous le répète, je soutiens les jeux français. Il n'y en a pas beaucoup, hein, donc autant les soutenir. D'autant plus que les développeurs sont très sympas, il y a beaucoup d'humour. Autant sur leur chaîne YouTube, euh, sur la série, c'est voilà s'il y a des jeux d'acteurs, bon, de temps en temps il faut le travailler le jeu d'acteur euh, mais bon ça ne s'improvise pas hein. mais en attendant c'est assez sympa euh, les développeurs en tout cas moi qui ai eu affaire à monsieur Fabien merci beaucoup à lui, il a été vraiment super cool et super gentil merci beaucoup pour la clé du jeu de façon à ce que je fasse cette découverte pour moi, un jeu français, je suis française, il mérite d'être connu. Donc n'hésitez pas, allez-y foncer, il est dispo sur Steam. N'hésitez pas non plus à aller euh, sur leur chaîne YouTube. Et aussi, ils ont un site, quand vous allez sur leur chaîne YouTube, vous verrez, ils ont un site où vous pouvez avoir euh, des packages, des cadeaux, des machins, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil euh, pour cette licence noob en tout cas. Français, je répète, français Allez, sur ce, plein de bibi, plein de zouzou. Et puis, en fonction de vos retours, ben, on continuera l'histoire au niveau de YouTube, si ça vous dit d'en voir un petit peu plus. Donc, n'hésitez pas. Un petit pouce en l'air, un partage, on s'abonne à la chaîne, un commentaire, ça fait toujours plaisir et j'y réponds tout le temps. Et bien sûr, euh, au niveau de la chaîne Twitch, je vais continuer le jeu et avancer un petit peu sur ce plein de bibi, plein de zouzou. Et on se retrouve très vite pour une prochaine découverte, pour la suite peut-être la suite des Let's Play, on est en septembre, c'est fini les vacances. Mais en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye